Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bonjour et bienvenue dans cette euh, nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui, vous le voyez, dans un appartement entièrement euh, rénové, meublé, euh, décoré et ensoleillé. Hein, J'allais dire. Bon, bah ça, l'équipe n'est pas responsable, mais en tout cas, c'est un appartement qui était exposé plein sud. Et en fait, cet appartement, voilà, euh, baigné de soleil, eh bien, est bien inspiré pour la vidéo d'aujourd'hui. Et je voulais vous parler du facteur humain. Alors, qu'est-ce que c'est que ça et pourquoi je vous parle de cette chose Peut-être, est-ce euh, que vous en avez déjà entendu parler de cette chose-là dans l'immobilier Bien sûr, je reste euh, centré sur le sujet qui nous intéresse sur cette chaîne. Alors, en fait, j'ai participé il y a environ 15 jours à, une, à un apéro au débat en fait, qui était organisé par la Fédération nationale des chasseurs immobiliers. Donc, c'est encore une fois une profession assez peu connue et peu répandue, mais je suis adhérent à la, à la FNCI. Et donc on organise comme ça de temps en temps sur des petits déjeuners ou des euh, apéritifs avec les autres agences euh, immobilières avec qui on a des partenariats, avec qui on travaille en fait. Et donc euh, lors de ces interventions, eh bien, il y a des experts qui viennent. Et notamment il y avait une personne qui était euh, voilà, expert, qui, dont le métier en fait dans le quotidien était d'expertiser les, euh, les appartements, les, tout, tout type de biens immobiliers. D'ailleurs il a même donné l'exemple de, de, de château, c'est monsieur l'ami, euh, l'exemple de château euh, dans des endroits très reculé de France, donc difficile à estimer puisque quand il n'y a pas de transaction déjà depuis un certain temps, depuis plusieurs années ou décennies, c'est pas facile d'avoir de, de, des références déjà. Et puis quand c'est un château, c'est encore plus compliqué puisque ça ne se vend pas non plus toutes les semaines. Donc en tout cas, c'était assez intéressant. Et quand il a parlé notamment d'appartements, il a évoqué aussi le facteur humain et les trois P, c'est-à-dire le prix le produit, c'est-à-dire l'appartement, et puis le troisième P, c'est le plaisir. Et c'est là où le facteur humain intervient et que vous pouvez parfois avoir des appartements qui se vendent à un prix complètement décorrélé du prix du mètre carré des autres appartements dans la même résidence ou dans le même quartier. Alors, de quoi ça vient cette chose-là Eh bien, c'est que vous le savez peut-être et vous l'avez peut-être déjà vécu, surtout si vous achetez votre résidence principale ou si vous l'avez déjà acheté. Eh bien, on, on, on prend une décision d'achat quasiment instantanément en poussant la porte. On parle d'un coup de cœur, on dit voilà, j'ai su tout de suite que c'était là je me voyais avec les petits, les enfants, etc. Donc, on a tout de suite cette chose absolument irrationnelle en fait. Alors on ne parle pas du tout de calcul de mètre carrés, du montant des charges mensuelles, etc. Donc, en fait, on, on prend une décision de manière euh, émotionnelle, en fait, émotive. Et c'est là où, quand vous rentrez dans un appartement eh bien, euh, qui vous séduit tout de suite, euh, qui est baigné de soleil, qui a un petit balcon, en fait. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous avez vu cet appartement en plus. Il a un balcon qu'on a aménagé de manière assez facile avec du gazon, une table, etc. Euh, si vous avez le nombre de pièces qui vont bien tout de suite, donc là, euh, je me pousse un petit peu pour que vous voyiez euh, la pièce de vie principale qui est baignée de soleil encore une fois. Et puis les trois portes que vous voyez, donc en fait il y avait deux chambres initialement. On en a créé une troisième, hein, euh, juste euh, parce que c'était l'ancien salon avec une porte à double battant qui était ouverte sur la pièce principale. Donc on a juste cloisonné et on a mis une porte simple et on se retrouve des, comme cela, juste avec cela, une troisième chambre, une troisième vraie chambre. Donc quand vous avez créé de la valeur avec les travaux et puis créé l'effet coup de cœur surtout avec... Euh, bien, la décoration, quelques éléments, euh, euh, voilà, des tableaux, des tapis, des petits accessoires, euh, des rideaux qui sont harmonieux et des, et des couleurs, euh, on allait dire trois couleurs qui vont bien ensemble, et bien, vous créez l'effet coup de cœur et vous pouvez tout à fait tomber sur quelqu'un qui va tomber sous le charme et qui sera prêt à payer euh, plus cher au mètre carré pour l'appartement où il se trouve. Voilà. Et ça, je le constate assez régulièrement. Et c'est en cela que euh, voilà, les, le, le prix au mètre carré, c'est une donnée importante, bien évidemment. Mais l'effet coup de cœur, le facteur plaisir, le facteur humain, ça intervient beaucoup. Et euh, les, les marchands de biens, d'ailleurs, l'ont bien compris, puisque leur métier, c'est de trouver des appartements idéalement dans des, alors dans, des, dans des endroits où le marché est déjà assez cher, en fait. Hein, J'ai rencontré un marchand de biens à Lyon, alors c'est étonnant parce que lui il cherche exactement les arrondissements que moi j'essaye un peu d'éviter, c'est-à-dire très centriques. Alors à Lyon c'est Lyon, Lyon 2, Lyon 6, Lyon 1, Lyon 4. C'est des quartiers très prisés et donc avec un prix d'achat assez cher, assez élevé. Donc moi j'essaie plutôt de me concentrer sur les autres arrondissements. Et cette personne en fait ne ciblait que ces arrondissements plutôt chers. Pourquoi Eh bien parce qu'il va savoir donner davantage de valeur aux appartements qui sont déjà chers et il va capter en fait une clientèle qui est la, la pointe d'une pyramide qui... Une, dont le prix, en fait, pour, pour qui le prix n'est pas un sujet. Et donc, ils sont tout à fait disposés à mettre un prix. Alors, ils vont pas, bien sûr, doubler la mise, mais ils sont prêts à payer très cher pour avoir un emplacement premium et puis un appartement qui est déjà absolument euh, rénové et dans lequel on peut s'installer tout de suite. Ça sent bon quand on rentre. Vous voyez, c'est le genre d'éléments qui vont générer la, la décision d'achat. Voilà pour ces, pour ces éléments. Et voilà pour euh, l'exemple de cet appartement qui m'a euh, fait penser justement à ce que j'avais entendu et qui était très vrai et tout le monde d'ailleurs a hoché la tête. Hein, les agents immobiliers ils voient parfois des choses, euh, des prix déraisonnables, j'allais dire, qui contribuent d'ailleurs à la hausse des prix puisque bah, un appartement qui se vend comme ça euh, 10, 15, 20%, 30% plus cher que, que, que ce qu'on aurait pu penser lors d'une estimation, et bien ça, c'est ça qui va tirer vers le haut euh, les prix du marché. Et puis, bien, comme une ville comme Lyon, mais c'est vrai aussi dans les autres grandes villes de France, attire de plus en plus de personnes. Chaque année, les villes, euh, la population des, des, villes, des grandes villes grandit, les villes se développent. Ici, je me trouve dans un appartement où il y a une, beaucoup de travaux, une ligne de tramway qui arrive. Vous voyez, donc tout ça ça dans de l'activité. Et en fait, eh bien, vous avez des prix comme ça qui vont monter, non pas parce que c'est une bulle spéculative, en tout cas c'est mon sentiment, mais parce que... Ben, les populations sont attractives, les villes pardon, sont attractives, l'activité économique est là, il y a des universités, il y a des sièges d'entreprise, il y a des hôpitaux, il y a plein de, de centres d'intérêt qui font que les gens viennent euh, loger et la plupart du temps travailler. Voilà. Et en plus, on a le soleil quand c'est dans une ville euh, qui est dans la moitié sud, comme ici à Lyon, voilà, parce que c'est déjà la moitié sud. Merci d'avoir regardé cette vidéo et donc euh, vous aussi, sachez... Hein, euh, dénicher les bonnes affaires, sachez prendre soin de vos locataires aussi comme c'est le cas avec euh, bah, des, un équipement comme ceci et puis bah, sachez justement gérer l'effet coup de cœur puisque générer l'effet coup de cœur parce que ce que je raconte là c'est vrai aussi pour euh, le, la dimension locative, la valeur locative, les personnes qui rentrent et qui poussent la porte tout de suite euh, bien, sont prêts à mettre euh, 10, 20, 30 euros de plus qu'une chambre à louer où l'appartement est clairement pas en bon état et ça c'est la grande majorité malheureusement des appartements, c'est l'éco-objet des, des, des visiteurs, des candidats à la location il voit des choses, euh, voilà, limite un salut pour peu habitable. Donc quand on rentre ici, la réflexion elle est vite faite et la décision elle est prise rapidement. Voilà, voilà pour le sujet du jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Euh, Je vous invite à l'aimer, à la partager si euh, ça peut intéresser du monde. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour d'autres visites d'appartements euh, comme celui-ci. Voilà, merci, à bientôt.